C'est ici que commence mon aventure. Ce matin, je quittais Baume-les-Dames, sans me douter un seul instant que je ne serais pas seul. En effet, tout le trajet, j'ai été accompagné par une petite pluie fine qui ne cessa jamais. Ou presque jamais, parce que j'ai pu arriver à Besançon et avoir quelques minutes de tranquillité pour profiter de mon drone. C'était quand même vachement cool. Par faire une pause du côté de Saint-Vite pour aller recharger ma roue et recharger le bonhomme qui se tient dessus. La pause était vraiment salvatrice parce que mon dos n'en pouvait vraiment plus. J'avais vraiment besoin d'une pause. Tiens, d'ailleurs, salut Je me suis quand même posé des bonnes questions aujourd'hui. Par exemple, est-ce que dans le doux, on écoute de la double step Je suis passé par Dole, une bien belle ville. Je suis resté principalement sur les berges, n'ayant pas forcément le temps de faire du tourisme. Les kilomètres d'aujourd'hui étant assez conséquents. Seuls mes yeux se sont baladés sur la ville Vous l'aurez compris, c'est une vidéo un peu détente. Parce que moi, là, maintenant, tout de suite, c'est ça qu'il me faudrait. On est au deuxième jour et mon dos me fait souffrir le martyr. Mais c'est pas grave, je sais que c'est temporaire. De temps qu'il s'habitue. Vous voyez, j'ai le droit à quelques petits chemins un peu plus sportifs. Mais franchement, la roue, elle fait ça super bien. Après un peu plus de 12 heures de route et 171 km, j'ai fini par atteindre Gergy, la destination de mon deuxième jour j'ai retrouvé son camping, La Guinguette, où je suis maintenant bien installé et prêt à passer une bonne, mais courte, mais bonne nuit. Et un énorme merci à tous les gens qui soutiennent de près ou de loin mon projet. Merci à vous tous.